have to change and now is the time. Nous travaillons sur l'agroécologie, l'impact du climat, la biodiversité, mais aussi les systèmes alimentaires, aussi les approches territoriales et bien sûr les questions de santé globale. Ce sont nos six priorités scientifiques. Et dans nos six priorités scientifiques, on trouve ces deux questions qui sont bien illustrées dans le film, qui sont la question de la biodiversité, sa protection aussi la biodiversité des semences, mais sa protection et comment on peut la protéger avec les hommes. Et puis cette notion de santé globale qui est plus large que la stricte santé humaine, qui est plus large aussi que la stricte interface santé humaine, santé animale et qui inclut vraiment la santé des écosystèmes, la santé globale et qui, qui est un élément important dans la prévention euh, des pandémies comme aujourd'hui euh, nous, nous le vivons avec euh, le coronavirus. Le film sonne l'alarme, le film montre des liens qui sont scientifiquement prouvés, hein, qui existent et montre aussi l'immensité des risques euh, puisqu'on parle du coronavirus, mais on parlera aussi des chauves-souris, de Nipah, on parlera de, de, de, de tous ces, toutes ces maladies émergentes. Il y a des projets de recherche de haut niveau. Et justement, ce film, il donne euh, un peu un avant-goût euh, aussi des messages que nous passerons à travers ces projets de recherche, qui ne sont pas que des projets de recherche, mais qui sont aussi euh, des projets qui visent à porter un message politique auprès des décideurs.